Pas évident de trouver un angle, de trouver. Euh... Là, je vois que là derrière, est ce qu'on verra, il y a la lumière, Hugues, HM. Et puis là, euh... ouais, quoi. Et si je tourne la, la perche, là, il faut des cales, il faut des. C'est tout, tout, un... tout un métier, je pense. aussi bon, mais on découvre, là, c'est on est, on est samedi 5 mai 2018. Euh, c'est l'anniversaire à Karine aujourd'hui que je, je profite de, de saluer, là, merci pour tout ce que tu m'as appris. Sinon, euh, vous allez apprendre vous aussi d'autres choses aujourd'hui, c'est que c'est 9h, levé à 6h, et puis 8h, et puis euh, bah après pour l'expète du jour, hein, bah voilà, on se retrouve sur le terrain, là-bas, dort, dort, là où il y a le soleil, avec ces vidéos à l'intérieur, Là, c'est pas fait pour. Allez, à tout de suite.